et bonsoir, bonsoir les amis, les chers membres de YouTube les gens qui sont sur la communauté de YouTube et juste je veux vous montrer quelque chose par rapport à mon retour affectif par rapport à mon parfum de chance par rapport à mon parfum qui attire la clientèle par rapport à mon lot qui chasse les mauvais esprits dans la chambre plus les poudres d'envoûtement d'un homme. Vous voyez, cette génie, c'est faite à battre de certaines feuilles. C'est faite contre le retour affectif de l'être aimé. Je peux vous dire, si vous voulez, vous pouvez essayer là-bas. Mais si quelqu'un veut, je peux encore lui composer. Juste, il l'agent des ingrédients, je peux lui composer ça. Et. Lui envoyer ça. Cette génie est composée à base de quoi Des feuilles, des fils. Cette génie prend des accols. Il suffit seulement, vous vous levez le matin du bonheur, vous prenez le génie et vous appelez le nom de votre femme qui, qui vous a laissé, le nom de votre homme qui vous a laissé, le nom de votre S qui vous a laissé. Et vous appelez son nom trois fois et vous donnez de l'eau à cette génie plus. L'alcool appelé sodabi, C'est ça, il prend et vous demandez tout ce que vous voulez. Vous demandez tous vos voeux. En trois jours, si vous n'aurez pas la satisfaction, je vous retourne votre argent. Ça là, c'est une poudre d'envoûtement qui est déjà préparée. Si vous mettez ça dans un, dans un nourriture de votre femme ou de votre homme, il est basé et tout ce que vous allez lui dire, il va accepter. Si vous lui dites de s'asseoir, il va s'asseoir. Ça, c'est le parfum qui attire la clientèle. Ça, c'est pour celui qui a l'entreprise. C'est pour celui qui a son point de vente. C'est pour celui qui a son point de vente. Quand il passe ce parfum et il part dans son boutique, il va trouver beaucoup de clients. Ce savon, ce parfum, ce n'est pas du tout cher à faire. Ce n'est pas du tout cher. Ça, c'est un lot. Qui chasse les mauvais esprits dans la chambre cette eau que vous voyez c'est composé à base de cette taille de certaines choses qui est très très puissant cette, cette eau lutte contre la sorcellerie vous qui votre enfant à la fièvre et vous prenez un peu cette eau et vous lui passez. cette fièvre va partir en une seule seconde ça va partir c'est ce que j'ai à vous dire Merci, merci, merci les amis. Contactez-moi, vous aurez la satisfaction et ce n'est pas l'argent qui est le plus important. Il faut que la personne trouve de la satisfaction. Merci à vous.